c'est Chirelle on se retrouve donc pour une annonce euh, par rapport au let's play que je vous faisais depuis un an et demi oui un an et demi on est arrivé presque à la fin du jeu euh, pour vous annoncer que le jeu a complètement changé et a été remodelé complètement de A à Z par le nouveau développeur il faut savoir que ce jeu ne date pas d'aujourd'hui il est sorti il y a un petit moment euh, et tout simplement ben, L'ancien développeur a abandonné le jeu, autre, ce n'est autre que celui qui, avait fait, qui a fait The Infected, et qui avait planté complètement au haut du home avec les, les, les, les bugs qu'il y avait, etc. Euh, et la communauté avait beau lui parler, il était sur son nouveau jeu The Infected, et apparemment, d'après ce que je sais par rapport à la communauté de The Infected, il vient de faire le même coup à The Infected, donc, ça commence à être compliqué avec ce monsieur. Voilà, donc, enfin, bref, un nouveau développeur a donc repris le jeu. Il l'a complètement remodelé. Alors, le problème qui se passe, c'est que euh, quand j'ai vu l'annonce, on va en parler en détail, quand j'ai vu l'annonce, tout simplement, euh, ben, j'ai allumé mon jeu. Voilà, j'ai allumé mon jeu et, euh, et je peux vous dire que j'ai ragé. Parce que, euh, tout simplement, euh, vu qu'il il avait fait une refonte totale du jeu, quand j'allumais ma partie, vu que je n'étais pas en alpha, euh, bêta euh, branche, euh, comme euh, c'était euh, écrit, alors que moi je n'ai pas vu passer l'info, alors je l'ai peut-être raté, j'en sais rien. Mais enfin, après un an et demi de l'esplay, je ne me voyais pas recommencer de zéro. Donc ce qui se passe, c'est que ben, j'allumais mon jeu et je suis, je, je, je suis tombée du ciel dans l'eau. J'ai vu aussi ma voiture tomber dans l'eau. Et donc, je n'ai plus ni base, ni bateau, ni voiture. D'accord On en était à peu près là. J'avais mon bateau, j'avais visité toutes les îles, etc. etc. Donc, euh, par contre, j'ai gardé tous les points de skill que j'avais débloqués. Et j'ai gardé ma quête actuelle où j'en étais. Si vous regardez le let's play, je vous le mettrai à la fin de la vidéo. Euh, j'en étais à chercher 250 scraps. Voilà. Donc, euh, J'en suis toujours à cette quête là, j'ai toujours mes points de skill, il n'y a pas de problème. J'ai toujours ma vie qui est aussi haute puisque je l'ai montée avec les espèces que je vous disais des mini-pisas. Le seul truc, c'est que je n'ai plus du tout de base. Donc ce qu'il va falloir que je fasse pour pouvoir finir le let's play et j'espère que je vais y arriver comme ça, c'est euh, hors live, hors, euh, hors vidéo plutôt, je vais reconstruire moi de mon côté ma base, euh, et puis, ben, tout simplement, euh, je vais voir euh, comment je peux faire, si ça marche, si ça valide des quêtes ou pas. Parce que franchement, je ne me vois pas reprendre ce let's play de zéro, enfin du moins pas pour le moment. J'ai trop de jeux en cours pour pouvoir repartir dans le jeu. D'autant plus qu'il faut savoir que au niveau euh, des graphismes, etc., ou euh, de la maniabilité, c'est un jeu qui demande énormément de... de... comment vous expliquer ça euh, qui fatigue énormément les yeux, donc euh, il faut y jouer une heure, deux heures et euh, il faut arrêter parce qu'on on finit avec des, mi des migraines, enfin, moi en tout cas, des migraines atroces, donc j'ai essayé les réglages, etc. Mais euh, vous le savez, à chaque fois je vous le disais, ça tue les yeux, c'est dommage, mais bon. Donc on va revenir en détail euh, sur euh, ce qui a été changé euh, au niveau... Euh, tout simplement du jeu par le nouveau développeur, le nouveau développeur, excusez-moi, toujours du mal à parler, toujours pas cicatrisé de mon opération, mais ça va un peu mieux. Donc, un petit atoll du Pacifique, découvert à la fin des années 1500 par un explorateur portugais, il a été nommé As Elias Eské Silas, alors là, c'est super sympa de sa part, parce que vu que je chuchote et je zozote un peu avec ma mâchoire, euh, avec euh, les îles portugaises ça va être compliqué de vous les dire euh, sans avoir ce problème vous m'en voudrez pas ou les îles oubliées car il y avait des preuves d'habitants antérieurs. il est devenu euh, une petite station de ravitaillement des navires marchands et explorateurs portugais, jusqu'à qu'ils soient jugés trop éloignés des routes commerciales établies les colons qui sont restés ont peuplé les îles jusqu'à des temps plus modernes où une quantité modeste de minéraux a été découverte les îles euh, comme on peut le voir sans la carte, les îles ont pour la plupart conservé leur nom portugais d'origine jusqu'à l'arrivée des insurgés, connus localement sous le nom de Ovento des Sangues, Blue Dwing, ou simplement le nom propre Vento. des Insurgés, ont mené une invasion sanglate qui a conduit les exilés restants à se référer aux îles par leur nom actuel, plus coloré, la plupart en portugais. Alors jusque là, vous vous rappelez, on avait le biome neige, on avait le biome désert, on avait le biome où il y avait... Euh, tous euh, les euh, Kobe Island où il y avait euh, pas mal de, de PNJ pour faire des, des échanges etc et après on avait euh, la map où on, où on apparaissait mais maintenant ça change parce que le pop est aléatoire quand euh, on peut aboutir euh, n'importe où sur la carte mais toujours sur la même île l'île de départ donc euh, de ce côté là pas de problème qui est là l'île morte qui est relié par quatre ponts, comme on peut le voir sur la carte. Il y aura aussi la île d'Os Desperado, l'île du désespoir, l'île de Kobe, ça, ça ne change pas. L'île des Tracao, l'île de la trahison. La de île des Pères de de la perdition. Ouracula, l'oracle. L'île Sangue, l'île de sang. Et la congelada, l'île froide. Mais ça, on l'avait déjà. Donc il y a quelques îles qui changent. Nouveau point en plus des villes à l'ancienne, les villes, il y, a, il y a eu, vous vous rappelez, avant dans le jeu, il y avait euh, des, euh, des villes, Puis il n'y avait pas de maisons en retrait des villes, on avait beaucoup d'animaux, etc., ils y sont toujours, <coughs> excusez-moi. Maintenant, euh, il a créé en plus de quelques villes qui sont restées, il y a des villages de pêcheurs, des villages de montagne, des villages du de désert, des maisons, des marais des phares, etc. à aller y visiter, qui sont dispatchés sur toute la map. Donc, plus la peine de suivre que les routes comme on faisait avant, puisque maintenant, il va falloir se balader dans la nature comme on faisait, et on va trouver des nouvelles maisons, des nouveaux points d'intérêt pour pouvoir loot. Les villes de la côte ont des quais pour des bateaux, comme on peut le voir euh, sur l'image que je vous montre, comme on pourrait s'y attendre dans un archipel. Tous les points d'intérêt ont une mise en page personnalisée, pas de ville générique. Il y a aussi de nouvelles routes rurales avec quelques gardes du corps, donc conduisez prudemment, donc la voiture est toujours là. Est-ce qu'elle a été euh, revue Ça, c'est pas dit, on ne le dit pas. Avant, euh, quand vous prenez la voiture, si vous, elle n'est pas évidente à conduire, donc il y a un stockage, il faut mettre effectivement du, de l'essence pour pouvoir qu'elle marche, mais à chaque fois qu'on prenait un, un shoot avec la voiture ou qu'on tapait dans quelque chose, au bout d'un moment, la voiture partait dans les airs et euh, ben, on ne la retrouvait pas et on perdait tout ce qu'on avait euh, dans le coffre, puisque, comme je vous dis, euh, non, pas dans le coffre, dans l'avant de la voiture, il y a euh, un stockage, donc on mettait dans, dans l'avant de la voiture, mais dès qu'on prenait un coup, deux coups, par exemple, si on, on mangeait les barres de sécurité, ou qu'on allait dans une base et qu'on euh, était un petit peu dans la forêt, ben, euh, la voiture, au bout d'un moment, elle partait dans les airs et on perdait tout. Donc je ne sais pas si ça, ça a été réglé. Moi, je faisais tout à pied, mais bon, on verra bien. Il y a eu aussi un changement euh, au niveau des grottes et des mines. Avant, elles étaient plein pied, c'est-à-dire sur le sol. Il y avait juste un petit rebondi et on s'enfonçait dans le sol. Ça, ça a été remplacé. Euh, toutes les entrées de grottes ont été remplacées, comme vous pouvez le voir, sur les images. Les apparitions d'animaux sont désormais plus spécifiques à l'emplacement. Euh, C'est vrai qu'avant, on avait euh, sur, nos, sur, la, sur la map, là où on faisait nos bases, L'île où on démarrait au départ, il y avait des loups, des lions, des crocodiles. Alors, les trois premiers jours, vous n'avez rien, mis à part les loups et les ours. Et à partir du troisième jour, vous avez les PNJ qui commencent à popper euh, un petit peu partout. Euh, et au bout du quinzième jour, vous avez les lions et les crocodiles. Ils apparaissaient tout là, des fois vous vous demandiez ce que faisait un crocodile à cet endroit-là. Donc ça, il l'a fait, euh, on va dire, plus RP. C'est-à-dire que les animaux popent en fonction du climat de l'île. Par exemple, euh, les crocodiles apparaissent dans, euh, dans ou autour du biome des marais sur la île des Trachao. Voilà, donc je pense que pour les lions, c'est pareil. Donc ça, c'est une nouveauté aussi. L'autre la, grande nouveauté, il y a une plus grande spécialisation de la liste de butins et de nouveaux conteneurs spécifiques au butin on est euh, plus susceptible maintenant de trouver des objets dans des conteneurs qui auraient plus de sens dans le monde réel. Par exemple, vous allez dans une station-service, vous, vous croisez une station-service, vous allez trouver de la gasoline. Avant, on trouvait un petit peu partout, tout était mélangé. Ça n'avait ni queue ni tête un petit peu. Mais enfin, on trouvait le butin comme on pouvait. Donc là, il a fait en sorte aussi que les, que les ressources euh, soient dans des endroits plus RP. Euh, tout ce que vous pensez euh, pouvoir euh, euh, prendre, c'est-à-dire quand vous voyez quelque chose, fouillez tout, parce que tout peut contenir quelque chose. Donc essayez d'ouvrir tout ce que vous trouvez. Dans, euh, il y aura évidemment encore euh, certaines décorations statiques pour le moment, pour des raisons de performance, mais ça va être revu. Alors pour le moment, recommencer une partie alors qu'il n'a pas fini d'arranger de, de, de, de, de, tout ça. Euh, j'ai pas envie que, de recommencer à nouveau, je vous le dis cash, donc je vais essayer avec ma partie, hors vidéo, et dès que j'aurai reconstruit ma base, récupéré ma voiture, j'ai assez d'argent sur moi, ne vous inquiétez pas pour ça, euh, vu que j'ai tous les points de skill, ce ne sera pas un problème, que j'aurai refait le bateau, le ponton, etc., il n'y a pas de problème, euh, je verrai si je peux continuer le dans, dans ce sens-là. Si je, suis, je vois que ça ne marche pas, que je suis obligé de recommencer de zéro, J'abandonnerai parce que je ne referai pas un an et demi euh, de let's play du homme. Euh, D'autant plus que je vous le redis, j'étais la seule à, aller, à être allée aussi loin. Euh, donc, euh, si ça peut en aider certains, regardez le let's play, ça ne change pas au niveau des quêtes. Autre modification aussi, ce n'est plus qu'en solo, il n'y a plus le multi, euh, c'est fini, terminé, basta. Ce n'est que le solo pour le moment. Donc, euh, euh, il dit de bien faire attention car il existe des conteneurs de butin qu'on peut facilement ignoré ou passer à côté. Donc, il nous dit de bien fouiller. Le butin ne réapparaîtra que après 10 jours de jeu et uniquement si le conteneur de butin a été vidé. C'est-à-dire que quand vous rencontrez un conteneur euh, ou un, une armoire, euh, quelque chose qui comporte des choses, videz-le automatiquement quitte à jeter si ça vous intéresse pas euh, pour que ça puisse repop après 10 jours de jeu. D'accord si vous ne le videz pas, vous dites Ah, ben je le laisse, ça, ça ne m'intéresse pas. Ben ça ne va pas repop. Il n'y a rien qui va repop dans ce conteneur. Donc, essayez de vider tout, quitte à balancer après par terre. Ce n'est pas un problème, mais videz tout ce que vous trouvez. Comme il le dit, euh, si vous laissez quelque chose dans le conteneur, ce conteneur ne réapparaîtra pas. Donc, euh, voilà. Donc, prenez tout pour être sûr que le conteneur repop. Voilà. Donc, euh, pour que vous ayez de nouveaux éléments, sinon vous allez vous bloquer le jeu. Chaque conteneur a du butin à, sa propre, euh, à son propre minuteur de réapparition, donc chaque butin euh, va réapparaître certains au bout de 10 jours, euh, il y aura du, du, du contenu pour certains au bout de 5, de 3, de 2, enfin chacun a son propre minuteur, comme il dit, de réapparition de butin. Euh, il, a, il dit c'est toujours comme ça que ça va fonctionner il l'a laissé euh, de, de la même façon que c'était à ce niveau-là. Cela signifie également que vous pouvez utiliser des conteneurs de butin et non des conteneurs abandonnés par les IA. Attention, hein, l'IA, les, les, les, quand vous les tuez, elle lâche un coffre. N'allez pas stocker dans ces coffres, ça ne sert à rien hein, puisqu'ils vont disparaître. Donc vous pouvez utiliser des conteneurs de butin hormis ceux des euh, IA, euh, comme votre propre stockage. Essayez de vous rappeler où vous avez posé vos affaires, euh, ça va être compliqué. Bon, le conseil que je vous donne, et je vous le donne dans le c'est faites-vous un maximum de feux de camp parce que les coffres demandent des clous. Et les clous, c'est la première galère dans le jeu à trouver quand on débute une partie. Donc, essayez de vous trouver euh, de, des feux de camp. Vous faites plein de petits feux de camp et vous stockez dedans. C'est le plus simple à faire. Euh, N'oubliez pas non plus euh, que vous allez avoir la voiture, mais vous allez avoir le bateau. Donc, ne mettez pas votre base, par exemple, euh, dans un lac. Tout simplement pourquoi Parce que si vous regardez la carte, il faut qu'avec votre bateau, vous puissiez aller sur les autres îles. Si vous êtes un lac, euh, ben votre bateau ne peut pas rejoindre la grande mer. Et vous allez être obligé de poser une autre plateforme qui sera vachement loin de votre base pour pouvoir euh, prendre votre bateau. Donc attention à ça, euh, mettez-vous bien en bordure de plage ou à côte, euh, sur du plat et après un petit peu plus loin, vous pouvez mettre votre euh, votre, votre bateau mais près de vous, quoi. ne le mettez pas à l'opposé de la main, ça ne sert absolument à rien et en plus euh, bah, vous allez risquer de mourir euh, à plusieurs reprises si vous, faites, euh, si vous faites comme ça. Donc gardez en tête le bateau, pas autour d'un lac, puis sinon vous ne pourrez pas rejoindre la mer pour rejoindre les autres. Il, faites attention à ça, mais ça je vous le dis aussi dans le let's play. Euh, les objets périssables euh, ne commenceront à périr qu'une fois le conteneur de butin ouvert pour la première fois. Si vous n'avez pas besoin de nourriture, n'ouvrez pas les contenants dont vous êtes sûr qu'ils contiennent des aliments. Retournez-les, ouvrez-les lorsque vous avez besoin de nourriture. C'est-à-dire que si euh, maintenant, avant, on prenait dans notre inventaire, alors on va parler des fruits, des patates, euh, des... Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il y avait des carottes, etc. Donc, tout ça, ne les prenez pas si vous n'êtes pas sûr de les manger. Pourquoi Parce que ça va périr plus vite. Donc, euh, les boîtes de conserve, ce n'est pas un problème. Mais pour le reste, faites attention euh, de les prendre que si vous avez vraiment besoin de nourriture. Alors, il y a aussi un ajout euh, de batterie. Euh, dans le jeu, on avait déjà un une espèce de... Alors, le nom, je l'ai avalé complet un générateur en fait donc euh, il a il a ajouté des, des, des générateurs différents euh, dans le jeu euh, alors les butins pour euh, les générateurs pour les alimenter sont relativement rares mais euh, maintenant pour pouvoir fabriquer par exemple une lampe de poche euh, sur le sur l'atelier d'armes avant pour faire les lampes de poche on allait carrément au trader on achetait euh, la lampe de poche il y avait aussi le casque de mineur, donc là maintenant on va pouvoir le faire aussi sur le banc euh, d'armes, mais pour ça il faudra des batteries, et euh, ces batteries doivent être également fabriquées dans l'établi, mais elles nécessitent des lingots de titane, comme l'ancienne recette en fait, il n'a pas changé ça. Euh, donc les lampes de poche ne peuvent être fabriquées ou achetées qu'auprès d'un PNJ, vous ne pourrez plus les fabriquer vous-même, ça ça a été enlevé, donc, il faudra trouver le PNJ qui vend euh, les euh, tout simplement les, euh, les lampes torches. Alors, je ne peux plus vous dire où c'est situé, puisque moi, ça, ça avec cette nouvelle carte, ça n'a plus rien à voir. Il y a l'ajout de minerais de fer euh, dans les ordures. Donc, fouillez bien partout, vous trouverez aussi des minerais de fer. Euh, au cas où il a fait ça, vous n'avez pas de pioche, par exemple, vous n'avez pas de quoi vous faire une pioche. En pillant les poubelles, euh, vous pouvez trouver du minerai de fer, soit euh, dans les grottes aussi. Et avec un peu de chance, vous trouverez du minerai de fer un petit peu partout. Donc, il faut bien tout fouiller. Alors, qu a, euh, que dit-il d'autre Le menu d'artisanat est mieux organisé, regroupé, classé par ordre alphabétique euh, et par groupe. Le pain et certains autres plats cuisinés ont une durée de conservation plus longue qu'avant. Il a, il a rajouté euh, la température pour pouvoir la régler en Fahrenheit et en Celsius, mais ça, je ne suis pas sûre que ça n'y était pas déjà. Mais bon. Et euh, vous pourrez donc choisir quand vous lancez votre partie, si vous souhaitez euh, avoir votre température en Fahrenheit ou en Celsius, mais dans les options du jeu, au début de votre partie. Après, vous ne pourrez plus le changer. Vous aurez aussi l'ajout d'un curseur de température corporelle, en haut à droite, indiquant à la, vos limites d'hypothermie et d'épuisement par la chaleur. Donc, jusque-là, on avait quand même un problème comme ça. Euh, C'est-à-dire, on pouvait euh, frise quand on allait dans l'eau. Euh, on avait trop chaud, etc. On l'avait, mais maintenant, on a un indicateur qui nous donne notre température corporelle. Donc, va falloir faire... On, on a un œil maintenant sur ça. Et plus... <coughs> 53, 2, 1, 0... <coughs> Féché, 5, 4, 3, 2, 1, 0, donc on a un oeil là-dessus maintenant, donc plus besoin de se demander pourquoi je frise, pourquoi j'ai froid, selon les îles, attention, euh, va falloir vous faire des tenues, les tenues vous avez tenues pour l'île froide, les tenues pour l'île désertique, vous avez différentes tenues, va falloir évidemment au début vous êtes en fibre, hein. les fesses à comme on dit, et petit à petit, petit à petit vous allez pouvoir vous fabriquer des tenues en fonction des îles vous allez devoir aller. Donc il dit qu'il a ajusté euh, le dégât des armes, mais que pour l'instant, d'autres ajustements seront probablement nécessaires. Donc, d'où le fait que je vous dis, recommencer une partie de zéro maintenant, alors qu'il va encore ajouter des choses, je ne suis pas sûre de le faire. Euh, je vais peut-être essayer, comme je vous dis, de recréer ma base, récupérer la voiture, récupérer le bateau, et voir. Et je vous tiendrai au courant en fonction de, de ça, si j'y arrive ou pas du tout, à refaire ma base. Euh, et euh, vu que, comme je vous ai dit, j'ai tout gardé, mes points de skin, euh, ma vie qui est beaucoup plus haute que quand on démarre le jeu. Euh, est-ce que je fais comme ça et ça va marcher Ou est-ce que je vais être bloqué il faut obligatoirement repartir de zéro Je vais voir, parce que si on aurait dû repartir automatiquement de zéro, quand j'ai rallumé le jeu je n'aurais pas gardé mes points de skin, je n'aurai pas ma vie aussi haute, etc., etc. Donc, je vais tester et je vous tiendrai au courant. Euh, donc, maintenant, quand vous détruisez, euh, quand vous construisez une base, quand vous construisez des murs, etc., euh, vous pouvez, ou quand vous construisez un atelier dans votre, dans votre base, vous pouvez maintenant euh, les détruire, les supprimer, et tous les composants vont, reviennent dans l'inventaire. Avant, on perdait, euh, quand on détruisait quelque chose, on perdait euh, un petit peu de composants. C'est assez embêtant. Maintenant, on retrouve tout dans l'inventaire quand on euh, supprime euh, ben, soit un atelier, soit un feu de camp, soit, euh, soit un mur, peu importe. Quand on détruit quelque chose qu'on a fabriqué, on récupère tout dans notre inventaire. Donc, euh, Et vous aurez, euh, par contre, un message qui vous dit vous êtes sûr que vous voulez supprimer. Donc, pour éviter des, des erreurs de manip, vous aurez ce message, donc... Euh, ne vous inquiétez pas, Et pour ça, pour supprimer un mur ou quoi, il suffit d'appuyer sur la touche supre de votre clavier. Mais ça, c'était comme ça déjà euh, avant. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, que je suis en train de regarder en même temps Essayez -nous de le traduire en même temps. Hum. Alors avant, on avait des ateliers. Pour pouvoir faire ces ateliers, il nous fallait des plans. Donc maintenant, les plans d'atelier ne sont pas consommés lors de la construction de l'atelier ou de la fondation de l'atelier. Cela signifie qu'on peut vous pouvez en créer autant qu'on veut ou, euh, ou autant de fondations d'atelier que l'on souhaite. Avant, on, de, on commençait le jeu, on avait des plans et même on avait des quêtes qui nous disaient qu'il fallait aller chercher des plans à tel endroit. Maintenant, il n'y a plus besoin. Donc à partir du moment où vous avez des composants pour fabriquer, vous pouvez vous faire trois ateliers si vous voulez. Alors qu'avant, on pouvait en faire qu'un, puisqu'on n'avait qu'un seul plan. Euh, vous pouvez vous faire les choses plusieurs fois. Alors pas, ce n'est le cas que pour les, certains ateliers. Euh, la forge, tout ça, il n'y avait pas besoin. Mais ceux qui demandaient des plans, maintenant, vous pouvez vous en faire deux, trois, quatre. Il n'y a plus besoin, besoin des plans. Euh, alors on a, il a ajouté euh, l'option de vue à la troisième personne pour le véhicule, comme pour le bateau. Euh, donc euh, ça, il me semble aussi qu'on l'avait. Par contre, il dit de bien faire attention parce que là, avec ce changement, euh, on va avoir peut-être <coughs> le mal des transports. Euh, donc, euh, faites attention à ça. Et euh, voilà en gros ce qu'il dit. Donc, une refonte complète de ce jeu. Donc, je vous le redis. Moi, personnellement, je vais tester hors vidéo, alors sûrement en live sur ma chaîne Twitch, euh, de, de, de refaire ma base, hein, d'aller vite chercher le bateau, euh, d'aller vite chercher le, le, la voiture, voir si ça fonctionne comme ça. Si ça ne marche pas, bah, écoutez, euh, à ce moment-là, j'abandonnerai complètement le play du homme. C'est dommage, j'en arrivais à la fin. Puis j'étais la seule à le faire, j'étais contente en plus. Euh, donc, euh, si je vois que euh, ça ne fonctionne pas et que je suis obligée euh, de, euh, de recommencer de zéro, bah, vous comprendrez que j'abandonnerai euh, parce que je ne me vois pas rejouer un an et demi à All You Home. Ça, je, je pense que vous le comprenez très bien. Alors, euh, je verrai. Est-ce que j'ai toujours, comme je vous le dis, ma quête en bas euh, Donc, l'avancée de mon histoire que j'avais avec mon let's play n'est pas perdue. Mes points de skill ne sont pas perdus. Tout est débloqué hein, dans ma partie. Il me manquait à faire l'hélicoptère. Est-ce que là, euh, je vais pouvoir valider euh, les 250 scraps, puisque c'est la quête que j'ai en cours euh, Je vais voir tout ça. Je vous tiendrai au courant. Je serai vous, j'attendrai un petit peu avant de vous relancer sur le jeu. Il le dit bien, il va encore faire des euh, manipulations, il va encore changer des choses. Donc, euh, ça risque encore poser problème pour les sauvegardes. En tout cas, voilà, je tenais à vous tenir au courant. Vous avez toutes les images, voilà, des villes, euh, des nouveaux bâtiments, euh, de la nouvelle map, etc. Donc, merci à lui d'avoir fait ce gros boulot sur ce jeu qui n'est pas récent. Mais, il y a encore du boulot à faire. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce en l'air. Euh, de vous abonner à la chaîne. Euh, je vous mets le let's play complet que j'avais fait jusque là. Comme ça, ça peut aider puisque le jeu n'est toujours pas en français. Il est toujours en anglais. Donc, euh, vous avez tout, je vous traduis tout au fur et à mesure, donc je vous mets tout le let's play, je vous fais plein de bisous, on se retrouve très vite pour la suite des let's play et ce sera sur le mois de septembre. Euh, la suite des let's play, euh, là c'est sur des démos, c'est sur des jeux que je reçois, des clés, etc. Donc c'est plus euh, l'été, il fait chaud, c'est plus mode bullage pour moi, donc plus en plus euh, mon opération de la mâchoire c'est un petit peu compliqué. Donc, je verrai tout ça et je vous tiendrai au courant. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye, bye.